Où en est-on avec le conflit du CHU Quelles sont les difficultés que rencontrent les salariés de l'usine sucrière de Marie-Galante bien, pour y répondre, aujourd'hui, nous recevons la secrétaire générale de l'UGTG, Madame Maïté M. Toumo. Euh, bonjour madame. Oui, bien bonjour. Bien bonjour Guadeloupéen. Hein. Eh bien, là, bienvenue dans cette émission, euh, cette émission que je rappelle qui est diffusée euh, sur euh, la chaîne de télévision ETV et sur MyTV euh, Caraïbes. Nous avons également présent euh, dans ce plateau euh, Monsieur André-Jean Vidal de Caraïbe Info, euh, Bonjour, Carib, pardon, caribinfo.com. Euh, euh, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Eh bien, on commence tout de suite par une première question. Euh, vous êtes à la tête de l'UGTG depuis plus d'un an. Regrettez-vous euh, d'avoir euh, euh, pris cette euh, casquette Non, pas du tout, hein. pas, pas de regret. Euh, simplement, c'est vrai que c'est un en musique en encore moins compte euh, de l'ampleur des tâches parce qu'il n'y a, euh, a pas chose facile, c'est vrai. Euh, c'est quand même le plus gros syndicat qui nient en Guadeloupe et dès le départ, depuis création à syndicat à ça, c'est vrai que les gens qui créaient, mais aussi euh, les travailleurs qui prennent succession à Misi en Misi euh, toujours restent dans le même larèle-là. Et oui, c'est vrai, nous mm -hmm. avons pour les revendications euh, immédiates des travailleurs, mais nous mm -hmm. avons surtout euh, autorisé nous à bailler euh, à vie en nous. C'est tout ça qui a passé euh, en Guadeloupe. C'est tous les sujets, tous les sujets politiques d'avoir que nous, nous qu avons estimé qu'il faut que pour le pays en nous vienne euh, indépendant et que nous acquérions la pleine souveraineté pour que euh, nous puissions vivre dit dans ce pays là ça et surtout protéger gens euh, en nous protéger la population en nous et faire en sorte que nous puissions épanouir nous que nous puissions travailler et que nous puissions vivre et situation actuelle là qui a démontré nous que nous ni raison et c'est bien euh, chimela ça pour nous prendre d'avoir que toutes les décisions qui ont pris euh, particulièrement euh, depuis l'apparition euh, à la COVID-19, toute décision que nous prenons, ben, nous avons nous compte qu'il n'y pa a pas intérêt euh, à travailler et intérêt à peupler. Donc, euh, ça a conforté nous, à dans la position nous de nous, d'indiquer, dire qu'il faut absolument qu'on dans le pays, là, ça, ben, que nous voulons libres, libres libre de décider et de mettre en place mais des politiques publiques, des politiques qui ont un sens en nous, à un sens à peupler pour nous. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous euh, au niveau de la gestion du GTG euh, En qu'est-ce qui est fait, difficile Bon, nous savons très bien que les relations humaines euh, pas faciles parce que faut nous composer avec tout une tout grosse monde. organisation. Voilà, nous toutes parfaites en série, nous toutes différents. Nous sommes toujours aussi en, en volonté de travailler avec les autres organisations syndicales parce que c'est important, parce que nous avons dit que c'est nous qui mette nous ensemble, avec les organisations syndicales, avec d'autres organisations aux alentours. Hein. Ça peut être des organisations politiques, ça peut être des associations, euh, mais aussi avec la population là. Donc c'est vrai que euh, de faire en sorte que nous à mettre euh, de côté différences en nous, positions euh, idéologiques et politiques qui pas forcément même bitin là, de mettre ça à côté pour euh, l'intérêt commun pour euh, ça qui est important ce eh n'est pas évident n'est pas si évident que ça mais nous à faire parce que la preuve nous toujours fonctionné euh, avec l'ensemble des syndicats et 1er mai euh, démontrer nous qu'elle nous qu a fait puisqu'elle nous un bel 1er mai unitaire avec l'ensemble des organisations syndicales mais aussi avec d'autres organisations euh, politiques des associations et des monde qui viennent en noyau donc, c'est vrai que ça, ça' n'est pas facile. De composer avec tout le monde et de faire en sorte qu'elle nous parle d'une seule voix, Ça n'est pas évident. Et euh, deuxième travail qui n'est pas facile, et on penser que les ancêtres en nous ont commencé, les travailleurs d'ouvants, les dirigeants syndicaux ont commencé et qu'il faut nous continuer à faire, eh c'est l'élévation du niveau de conscience des peuples en nous. Parce qu'elle nous nie effectivement en face, en système qui a formaté euh, euh, Timon en nous, qui a formaté Population en nous. Et donc, c'est difficile souvent de faire passer communication en nous, de faire passer message en nous, d'avoir que nous ne pas euh, forcément les organes de presse et la communication nécessaire. Nous, souvent, qui a fait euh, euh, des distributions de tracts. nous nie quand même euh, euh, des réseaux sociaux qui caillent en faveur en nous parce que nous avons euh, euh, des jeunes qui ont lancé dans projet euh, projet LASA et qui ont euh, effectivement laisser passer ces messages-là, qui a filmé ça, qui a fait, qui a filmé euh, euh, euh, la réalité, la vérité, et qui a diffusé. Donc nous, nie, effectivement, à niveau-là, ça en amélioration, mais c'est difficile. C'est difficile de faire passer ces messages-là, et c'est difficile euh, euh, que le peuple-là comprendre le combat qu'elle nous a mené souvent, et euh, suivre nous dans le combat-là. Donc c'est ça, c'est ça qui est plus difficile, effectivement, c'est de faire en sorte eh, bah, que nous fonctionner ensemble malgré les différences et de faire en sorte de, de conscientiser peuple en nous, de faire passer message en nous, pour que des nous puissions considérer que c'est véritablement la majorité de la population là qui, est avec nous et qui, euh, qui en la rue là, qui debout. André Jean Vidal pour Carib euh, Info. Depuis juillet dernier, il y a justement cette cohésion puisqu'il y a le collectif des organisations syndicales et autres organisations mm -hmm. qui, qui mène la lutte contre la vaccination obligatoire. Puis après contre le pass sanitaire, puis contre le pass vaccinal. Et chaque semaine, vous êtes là, et chaque semaine, depuis juillet, c'est long, ça se maintient. Comment faites-vous Eh bien, ça, c'est ça qui t'a démontré qu'il y a quand même euh, en solidarité à Guadeloupe et en capacité de mobilisation. À quoi les peuple là, j'avais tellement vite entre euh, empoisonnement, au chlordécone, aux pesticides, entre problèmes à l'école, problèmes à de l'eau, parce qu'en l'eau, le euh, euh, confronté à d un problème à de l'eau, ça, et ça a continué, ça a duré. Donc, on a pensé que là, le peuple a quand même qu'il vrai, véritablement, que pays-là a en bouleverse, et que s'il y a des gens qui ont goûté justement contre ces problèmes-là, c'est bien nous. C'est bien nous. Donc, on a pensé que là, il ils comprendre, même si tout le monde n'est pas en la là, rue, là, même si tout le monde n'est pas qu'à mobiliser. Mais c'est vrai que depuis le 17 juillet, tous les samedis, et ça nous a parlé des mobilisations, mais nous a fait euh, en semaine là d'autres actions, ni les meetings le jeudi soir, mais nous aussi, au bien vrai euh, des séries d'actions, des, des actions coup de poing, d'autres actions qu'elle nous ont mises en place. Et nous ni effectivement euh, un groupe de monde qui l'a en permanence. Et pourtant, qui n'est pas confronté directement par l'obligation vaccinale, même si ils savent que quelque part, voilà. Mais ils l'ont. Il y là tout le temps Yola là en meeting il y là en mobilisation et euh, c'est ça qui a fait nous vrai qu'il place à solide Dubout et nous capables de faire un lobby. -tain. et non seulement ça mais quelque part nous peut évoquer ça de si même si euh, a pas message là ça qu'elle nous a lancé mais euh, en dépit de tout ça mon pédit mais vote à pays lors de l'élection présidentielle démontrer quelque part qu'il y a autant de messages en nous et qu'il y a même ni ralbol de gestion euh, euh, à les politiques et de qui Jean Gouvernement français qui a considéré yo. Donc yo fait savent qu'y yo pas d'accord avec ça. Alors après préparé pas adhésion ou pas adhésion, mais on croit que si on pas pour peuple là, même si yo tout pas part en la ri là, mais pour yo a dit que yo ni mal, Yo ni mal avec gestion là ça et qu'il faut ça changer. Mais ça veut dire surtout Y'a qu'un vrai mobilisation qu'elle nous a fait, y'a vrai combat qu'elle nous a mené et y'a qu'un soutien nous. Donc c'est un gens pour pour nous dire nous ça. Donc en quoi que là faut analyser ça. Et c'est vrai qu'elle nous constater que tout le monde fait aussi au prix. C'est là qu'elle automne effectivement, nous commençons à poser questions, nous commençons à dire mais comment ça se fait que Mais euh, depuis longtemps nous nous a dénoncé en situation. Depuis longtemps nous avons dit que ça pas caille. Depuis longtemps nous avons demandé les politiques. Euh, en tout cas, la, la classe politique en Guadeloupe, des rendez-vous pour nous peut discuter, pour trouver des solutions. Et pour les gens qui attendent nous, mais les Guadeloupéens qui s'y sont à Cazayo, qui ont la radio, qui ont la télé, ils ont un vrai comportement justement à ces politiques-là. Et ils ont une vraie difficulté qu'ils ont, et ils ont une vraie ont une solution pour solution qu'ils ont apportée. Donc c'est pour ça qu'elle nous a dit que message-là qu'elle nous a fait passer les là, combat-là qu'elle nous a mené là, il pa. pas vain. Et les Guadeloupéens, quattendent Simplement, il faut que euh, nous précisions et nous continuions de dire, il ne faut pas nous croire dans une bon espèce de politique de président qui vient faire rien pour nous. Ça, c'est faux. C'est un qui combat qui nous menait et en nous a, mené, y a lari là, pas à cause en nous, mais en là ensemble, ensemble, qui fait, fait que nous avons racheté euh, euh, revendications en nous, reprend droit en nous. Et faire en sorte d'être euh, euh, accéder, disposer de toute liberté en nous, j'en ouverais. Alors, est-ce que, est que vous considérez que l'UGTG est plus une organisation politique qu'un syndicat Non, c'est une organisation syndicale. Ça, c'est très clair, Et ça marque bien dans ce statut nous, et nous avons fait tous les jours d'ailleurs, et ça n'est pas évident, nous avons défendu les droits et intérêts des travailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nions plusieurs unions et secteurs dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, et nous avons en sens-là ça pour faire en sorte effectivement de défendre les travailleurs. Donc c'est une organisation syndicale. Mais c'est une organisation syndicale qui, dès le départ, depuis Création, a positionné très clairement... Pour l'indépendance nationale et la pleine souveraineté, c'est oui, bien, bien sûr, bien sûr, n'ont pas changé, <rire> il pas changé, toujours même bîn là. Mm -hmm. Pourquoi Parce que les gens qui créaient à l'époque créaient dans un contexte et il y a bien vrai effectivement euh, qui situation a eu, et il y a vrai n'y a pas été ni pour gens qui t'équité Donc ils font dans un contexte là ça et nous pas continuer et pour euh, euh, bien évidemment phase avec euh, euh, position politique il eh ben faut autoriser eux, à bail, à c'est ça qui a passé. On peut pas y qui dit que voulez ça et en même temps on ne peut pas occupé de ça qui a passé. Non, surtout qu'elle nous vraiment des situations qui qui sont énormes, qui sont énormes. Et, et très sincèrement moi encore, Bon, c'est vrai en vingt secrétaire général en juin 2021. Euh, euh, donc c'est pour ça qu'on a parlé principalement de, de crise là qu'on nous a vives là puisque on est en, en poste. Mais véritablement crise là qu'on nous a vives là en quoi met en lumière. Toute difficulté que nous nions en pays, là, ça. Et surtout, euh, euh, incapacité à les élus à régler ces problèmes-là. Alors, justement, vous l'avez rappelé, depuis le mois de juin euh, 2021, vous êtes à la tête de l'UGTG. Et depuis, vous avez obtenu que le pass vaccinal euh, ne soit pas appliqué aux Antilles. Est-ce que c'est une fierté pour vous Ah, totalement. Totalement. Parce que euh, depuis le 17 juillet, nous mobilisés d'accord et c'est important, important que juillet 2021 2021 c'est important que les travailleurs mais tout le monde qui mobilisait savait que c'est grâce à la mobilisation là ça si le pass sanitaire n'est euh, euh, pas appliqué et le pass vaccinal pas même mettre en place en Guadeloupe parce qu'à l'époque il était question de mettre en place et là, ils ne même pas mettre en place. Donc c'est grâce à Combat à ça. Et nous, bien vrai, tout ça, effectivement, qu'ils mettent en place, ça permet que les Guadeloupéens euh, euh, expriment, soufflent les tibouins, font masse, fait masse. Ça permet que les gens continuent de travailler dans des, des, des côtés publics, publics, et que sans qu'ils yo ni pas sanitaire, ni passe vaccinale. Mais ça permet aussi que dans d'autres domaines, aussi, les travailleurs étaient soumis. À la loi du 5 août 2021, eh bien, qu'elle pas appliqué. Et nous voulons pour les pompiers, par exemple. Mmh. Pour les pompiers, les pompiers alors les que normalement, ils étaient soumis, mmh. grâce à un combat qu'ils nous menaient ensemble, eh bien, ils n'ont pas imposé euh, le pass vaccinal. Mais aussi euh, euh, dans la maternité infantile, et avec les mêmes euh, responsables qu'ont M. Losbao, qui effectivement euh, euh, euh, pas dit à rien qu'ils a appliqué au niveau de, de la santé au niveau du, du CHU alors qu'il euh, était à l'époque et d'ailleurs jusqu'à présent président du conseil de, de surveillance d'accord il pas dit rien du CHU à rapide il pas dit rien il pas baillon à vie en fait il baillon à vie très certainement mais qui caillé en faveur à travailler d'accord concernant les travailleurs de la santé et pourtant au CHU au, au, pour les pompiers il pas appliqué ça veut dire que c'est possible pour certains travailleurs et pas pour d'autres pourquoi au nom de quoi donc c'est pour ça qu'elle nous a dit comme ça. faut nous continuer à gommer. Nous avons ja, gagné au parti à, à, à combattre ça. Qu'a manqué réintégration à l'ensemble des soignants. Qu'a manqué réintégration à l'ensemble des travailleurs dans le secteur euh, médico-social et aussi les travailleurs à CIST, dans le social. Qu'a manqué réintégration et paiement des salaires. Donc, nous avons commencé à euh, euh, gagner en partie à combattre nous. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous avons dans ça, que nous avons fait. Il faut nous continuer. Mais il faut aussi que la population, là, que l'ensemble des Guadeloupéens, continue à vivre dans ce combat-là. Parce qu'il faut prendre conscience que si aujourd'hui, nous avons une telle liberté d'action euh, euh, et de circulation, c'est grâce à ce combat-là qu'elle nous a mené là. Donc, c'est normal qu'elle nous continue pour faire en sorte eh bien, que les gens qui sont à l'origine. À, à, à, à ça nous gagner là, eh bien, qu'il y aurait trouvé travail à eux you, qu'il y aura trouvé dignité à eux. Alors, André-Jean Vidal, vous aviez une question sur le CHU. Que se passe-t-il au CHU Il n'y a plus de directeur, il y a un directeur intérimaire. Ce n'est pas, pas un directeur, un directeur intérimaire, c'est quelqu'un qui assure la, les, euh, une continuité. La continuité, mais enfin, euh, surtout les affaires courantes. Et il y a moins de soignants. Comment ça se passe alors Est-ce que vous avez des échos de ce qui se passe là-bas Est-ce qu'il euh, y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent euh, ça se passe comme si, etc., etc. Alors, euh, situation à CHU, la dramatique. Et c'est pitoyable d'être vrai que nous pas qu'à parler de ça. Nous pas qu'à parler de ça. Il était mérité normalement, effectivement, que des journalistes, que la presse fassent une réelle enquête si la euh, situation à les différents services on dit dans l'hôpital, parce qu'on nous dit, et nous a répété, il n'y a des services qui fermaient. Au niveau euh, euh, des blocs opératoires, il n'y a des blocs qui fermaient. Et que, et que deviennent des gens qui, qui avaient besoin de ces services, qui avaient besoin de ces soins chirurgicaux Eh bien, ça, c'est la bonne question. Parce que ça, il y a qu'à faire, c'est qu'il y a qu'à repousser sans arrêt les interventions. Mais pour les Guadeloupéens euh, euh, qui qu'à nécessité des interventions urgentes, eh bien, il y a des morts y des morts. Et là, pour les gens ne savent pas ça. Là, on a dit que les urgences cardiologiques fermées. Nous toutes savons le problème à kè, kè ça a représenté. Et nous toutes savons qu'en dit dans euh, euh, euh, population, nous, il y a un pourcentage important de monde qui a souffert d'hypertension artérielle. Donc, nous savons ça. On ne peut pas comprendre qui genre est que nous ont une classe politique qui ne peut pas faire. Rien. Et là, en cas de réélection à guylos Bar au conseil de surveillance du CHU mais ni de quoi poser des questions là il élu, c'est pour faire kibiter là pas de l'état à l'hôpital là alors en plus des salariés et des soignants qui suspendent il n'y a un qui en arrêt de maladie ça faut nous savoir ça donc quand il y a fait il y a remplacé y a par des gens qui viennent de France ok mais ça pas logique donc il n'y a les camarades qui suspendent il n'y a les gens qui en arrêt de maladie et les salariés qui ont dit dans là Très sincèrement, en situation de burn-out, parce que les camarades qui suspendent, Caronio visite de temps en temps et Cayvrayo. Alors, -ce que ceux qui sont suspendus, est-ce qu'ils touchent leur salaire Ah ben, bien sûr que non, parce qu'il faut savoir que suspension là, ça c'est en situation inédite. Hein. Ils ont créé ça, ils ont mis en place une loi et ils ont décidé que, eh bien voilà, si ou pas on, et on voilà. pas ils ont Alors on suspend, mais on passe à combien de mmh. temps on suspend Mais non, puisqu'on n'a pas, pas prévu apparemment, cest pas ce que j'ai compris, de reprise. Pas ni reprise. Les gens ont cherché autre chose. Voilà. Légalement, voilà. au niveau de la suspension, il y a un délai, on ne peut pas suspendre. Légalement, au niveau de la suspension, il y a un délai, mais suspension-là, ça pas ni pas un délai. Donc, c'est en absurdité totale et c'est en profitation aussi. Mmh. Donc, ça veut dire que les gens qui suspendent là, job, ils ne savent pas qu'ils temps en travail. Et quand ils mettent en place, alors, soi-disant, une euh, euh, euh, procédure pour garder effectivement qui fait la reconversion des travailleurs. Mais la reconversion dans quel domaine Nous, en Guadeloupe, nous avons rappelé mmh. le marché n'est pas extensible. Donc, nous avons fait reconversion dans qui domaine et les gens qui ont qu proposé des ruptures conventionnelles parce que le but de, de, de la commission de la fameuse commission c'est ça. Donc là on voit qu'a dit qu'on ça bon nous avons réveillé dans l'établissement pour euh, euh, gérer en rupture conventionnelle. Mais CHU à Chula, là, a considérablement endetté. Il pas ni l'argent pour payer les ruptures conventionnelles. Alors, je, je reviens là-dessus. Rappelez-vous André Jean Vidal, on avait reçu ici euh, euh, la Cour des Comptes qui nous avait expliqué qu'il y avait 3000 000 salariés. Euh, à peu près au CHU et qu'il y en avait à peu près 1000 en trop. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est justement une façon euh, de, de délester sur ces problèmes de trésorerie puisqu'il nous avait expliqué que l'État avait aidé beaucoup, avait injecté de, de l'argent euh, à plusieurs reprises euh, pour faire face au, au manque de matériel, vrai, au salaire fond. aussi un taux non Oui. un tournoi sans Oui, Exactement. tout à fait. Parce que... Combien y a-t-il eu de, de suspensions au CHU et dans le privé. Au CHU, oh, CHU de... au, au CHU, Au CHU, il plus de 800 suspensions. Ah, donc, on n'est pas loin des 1000, est en fait. Hein. On n'est pas loin des 1000, d'accord Et euh, ça qui est important, Kakoué a dit, c'est que, à part depuis Covid-là, que euh, CHU-là a dans ça, depuis bien avant, oui, l'UTS, qui s'est le syndicat à la santé, euh, Téjac a dénoncé les problèmes de, de, de fonctionnement en, dans l'hôpital. là. Téjac a dénoncé le manque de matériel, le manque d'outils euh, euh, qui doivent normalement permettre euh, de soigner les Guadeloupéens. Mais nous bien comprendre que la réalité, c'est qu'il y quoi construire un nouveau hôpital, mais il y moins de lits. Donc, s'il si y a moins de lits, il faut il y a moins de salariés. Mmh. Donc, objectif. Bon, Moins d'effectifs. Pourtant, non. on a une, une, une population vieillissante. Exactement. Comparativement euh, euh, à la population, euh, ben, normalement, ça n'est pas logique. Mm -hmm. Mais nous bien comprendre qu'ils n'y ont volonté dès le départ de réduire sur la masse salariale. Alors, donc revient... forcément, il faut être jani euh, euh, euh, 100 à 200 salariés en moins. Alors, on va en parler dans quelques secondes. On me fait signe que c'est déjà l'heure de la publicité. Donc, publicité